Salut BANDE DE TOFIOL Papa est dans le game bon, ça vous des cadeaux hein Vous voulez que je fasse un petit concours Hein BANDE DE MERDE BANDE DE MERDE Vous voulez que je fasse un petit concours Eh bien le voilà vos concours Une carte Google Play est cachée dans cette vidéo c'est le premier à la retrouver pour gagner cet argent. Et oui c'est zéro Parce que tu croyais vraiment que j'allais être un frère de fric Espèce de dévise de pu... Vous je suis trop copain, je, je, je, je suis un bâtard, je vais bouffer devant vous. Oh. Mmh. Mmh. De, de, de tafiole Moi je suis pas une tafiole moi hein Ok Regardez, c'est une chaussette. Vous l'avez vu Eh ben vous la voyez Hello Darkness my old friend. I've come to talk with you again. pas pour plus, il y a des hand spinner. Il y en a 2-3 qui m'ont commandé des hand spinners cette année. Moi ouais, je peux te dire, c'est tous des tafol. Tous des tafol, qui m'ont commandé des hand spinners. C'est là j'ai 10 kilos de Smash Ultimate de mon traîneau Bon faut euh, qu'on arrête de... De... Avec ce mythe de traîneau tout pourri là Allez, on va pas se mentir Un, un, un trait. Tu croyais vraiment que j'utilisais un traîneau Eh hey, mais mon gars on est au 21ème siècle tu sais J'utilise un jet privé T'es fou dans ta tête tu là On va peut-être venir. Au vrai cours Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout Ok Bref donc, vous aurez peut-être, je dis bien, peut-être la chance de gagner une Nintendo Switch. Regardez, elle marche, c'est tout, on l'allume. Ouais, c'est tout, en plus il y a déjà des jeux dessus, c'est avec, avec des jeux, Attends, avec les jeux, attention, avec les jeux, attention, on joue. Euh, regardez, ça marche. C'est parfait. Vous voyez, c'est parfait. Bref, pour participer, c'est très simple. Abonne-toi. Partage la vidéo. Like là. Euh, partage encore. Hein, parce que c'est très très important de partager. Et donne-moi 3000 euros sur mon compte PayPal. Là, peut-être que tu auras la Nintendo Switch. Tu feras peut-être partie des grands gagnants. Allez. Pas trop de faim, mode de solopte Je suis Papa Noël, je suis descendu du ciel J'ai appelé au sud d'Amonne Et je l'ai épuisé par l'arrière Je veux dire, j'ai pas fait semblant C'était vraiment très bon Avant toi petit Oh, no,